On va parler de Béatrice. Béatrice, madame Béatrice, ou pas sœur, on pas près Madame Béatrice, wow, ça fait mal pour. Vous. Madame Béatrice, pourquoi ça fait bon Dieu ça Pourquoi ça fait bon Dieu ça, hein pour qui ça fait bon Dieu qualité bagage ça Il prophète qui dit qui, qui dit le prophète Naido. On <laughs> va parler de lui, c'est bon Dieu qui choisit comme dénonciatrice, lui pour me dénoncer tout monde qui vient venir sous none. Il y a un prophète qui t'a reléme qui a un qui te reléme dit c'est prophète li. Il dit le prophète Naido et moi même pas gagne monde qui paraît devant me de pour c'est prophète bon Dieu m'a de pour c'est prophète Satan m'a connait. Il te reléme dit c'est prophète Naido relé. Il dit il t'a invité rencontre avec un groupe et puis ensuite il eh, t'a eh, invité pour venir la caill moi côté mié. Il t'est vini L'été chita ensemble avec m'na n'a parlé. L'été chita, s'a l'été a l'été chita, Beatrice. l'été l'été bon l'été pendant l'été l'été l'été l'été li l'été l'été li mais maman, lo, maman spirituel, li le déconner le maman spirituelle l'histoire disons les dit qu'on ça c'est après bon Dieu dil par là cariou encore mais moins le terrain les mais ça le dit les dit l'alteré fini de dire quoi nan ou même l'allemand de bon Dieu bon Dieu montre trime qui monte sur l'orail et bien ils font révélation il dormit lui ouais c'est moi qui suis sur yon canapé c'est madame Sylvanie ramsey qui chita gros gouaou ni tant qu'on règne sur canapé et puis, moi-même, je suis sur son canapé, tout. D'elle. D'elle, il est devant d'elle. Et puis, elle dit, Madame Sylvani, râle le bon je vais passer pour parler avec ce Laura. Et puis, elle passe, elle vient parler avec elle. Elle dit, dans le domaine où m'a pris. Et puis, il dit, ce Laura, est-ce qu'on connaît monde qui pral le dans le pays d'Haïti il ouais dit qu'on que oui m'a dit qui monde non même pas il dit ah, dim non Sœur, Laura non dit que c'est un jeune monde qui pral qui qui c'est un jeune monde qui pral roi pays d'Haïti il dit et Monsieur, Messieurs, quoi e pas moi-même qui t'a pour roi dans le pays d'Haïti. Et puis le ouais endormiant que soit li c'est lui-même jeune monde ça qui pour roi dans e le pays d'Haïti. Et là il vient dire ça moi dit ah eh ben l'aime commencé expliquer l'on paquet de bagaille et puis m'envent pour me à faire de questions, ou c'est lui même non? me dit t'as assemblé gien laissé ou même ça kfou faut c'est ou même qui pour parce que demoiselle qui est pour responsable l'église là ou connaît roi ferène et bien elle dit bon dieu dit moi choiso pour moi et mais monde cap camper avec là c'est lui qui est premier ministre c'est le cap premier ministre c'est moun sa kap mari et ben les soukawe que c'est eux même qui prend la loi soukawe c'est eux même qui, qui prend la loi et ben les c'est ou cap mari demoiselle là même expliquer l'on paquet l'autre bagarre qui côté me sorti moi avec révélation mon dieu à parole là pour m'river dans côté mien qui fait bon dieu mettem là Me m'dit mais si bon dieu t'a dit n'endormir c'est eux même qui prend la loi et, et, et on jeuneois et capitaine pays d'Haïti, c'est où Mbengue laissez ou même kap Marie demoiselle parce que Marie demoiselle là, c'est lui qui premier ministre. Qui veut dire waferen. Moi-même avec Marie, ouais bon Dieu te choisi Marie comme moi David? Marie selon volonté bon Dieu l'écaper, bon Dieu l'a choisir choisi comme président d'Haïti. Mais Marie a toujours campé avec moi dans tête pays. Ma tout faire, rectification, ça prend le monde. Ce que fait Marie, m'a campé dans le pays avec moi, c'est parce que Marie, elle était dans l'église. Puisque l'église n'a pas une conviction sur péché, Marie m'a tombé dans le péché. Mais Jésus-Christ pourrait le reler, faire appel à elle. En 2009, depuis en 2009, Marie m'a repenti. Marie m'a dit, oh, Jésus-Christ pral vini. Si Jésus-Christ parle venir, si je m'étais est-ce que je m'ai Excusez-moi, est-ce que je est sauvé et même Marie tout repenti, qui veut dire, pas cacher le péché ça. Donc ça veut dire garçon-là, il était, l'église, il pas de conviction. Exemple, il était content dans l'adultère, parce que moi même pas peur, vais pas cacher le ka péché. Pe, et m m pa, m pa parce que on connaît vie nous c'est vive ouverte que lié Mais ben, Marim couper ça depuis lors à nos jours, même l'aime fait tout temps fait dans mission Marim pas chambre tombe dans adultère et puis Marim bon dieu confine même ça dormir que Marim pas chambre tombe dans adultère et puis encore Marim c'est un garçon lié l'a géré trois petites garçons en caille pendant que la mission l'al a fait l'école et il voit trois petits l'école pour le bail, et faire manger pour lui, il faire manger pour lui, chaque jour. Et puis, il va l'école, il laver pour lui, fait tout le bagaille pour lui. Peut-être ça, Marim, c'est comme si Marim était toujours à faire mission. Marim, cause Marim et Marim. Pa, si marim t'ai lagué école mission t'ai écrasée. mais parce que marim kembe tête li mission en fait mission en réussi c'est ça que fait marim a camper dans tête pays ensemble avec mais c'est c'est même gens c'est nous quatre mon dieu choisi pour diriger pays c'est moi même marim et puis sœur Edna ensemble avec Marie que bon dieu le bali. et bien ma jeune gens ça t'ai font émission dans radio blockis tout le monde s'y a vu, il Jeunes gens, ça, tu une émission dans Radio Blocus. Jeunes gens, ça, les mouïves, les elfes pas là, mais quand c'est vrai, qu'on mal dorment dans la nuit Ça, ma pointe dans c'est pas parler. Et puis, l'aime pas, l'aime pas comprendre, m'di bon Dieu, m'a pas d'accord, ça m'a proué, m'a pas d'accord, ça m'a proué, puisque m'a toujours vérifier la révélation avec la Bible, l'aime dit, bon Dieu, ouvre Bible à moi, pour moi, ça m'a si c'est ou même qui parle, et puis bon Dieu, ouvre Bible à moi, dans Somme 99, Somme 101, Somme 96, Somme 95, côté qui parle de... Si bon Dieu dit c'est moi seul qui roi c'est moi seul qui va gouverner. Ça veut dire bon Dieu montrer monde qui viennent vienne devant n'pas occuper et pas moi qui voye pour la révélation ça ba ba oui pas lui me choisir vrai. Vous comprendre? Et eh ben y a un monde qui tes ami avec ou Béatrice, pas ta bon Dieu pas d'accord jamais venir prendre pour le mettre le one ouais pour le mettre le premier ministre dans le pays d'Haïti jamais. Yon moun qui te zami avec faux prophète moun kap pren tabak en poudre et pi kap di bon Dieu voyel, bon Dieu pas tap jom kap vin metel, comme premier ministre da, et, et, et nan pays d'Aïti. Non. Mpa di ke l'homme fait sans péche et, et l'homme pas de péche, non. L'homme n'est pas capable de péche. Mais l'el repentit, il repentit pour de bon. Soukonsakre le bon Dieu, même si vous avez commettre péché, vous avez commettre le bon Dieu, vous n'avez pas de jambes. Jambes, vous pas Même vous avez que Béatrice, que que dit que que et et ça te dit égal la Beatrice, ou c'est on pou n'a vinnien ou c'est un faux prophète ou son mambo parce que sous kachita avec monsieur ça avec monsieur ça c'est soi c'est soi et m'pap di bagay, pour moi pour c'est ça dit, et où ou son adultérienne t'assemblé D'après Jean, Jean ça cap passé de nos jours, clairement ça cap dit qu'ça cap pas les ou sont adultériennes. Eh bien, non non non. Vous connaissez qui est passé? Dernièrement, moi t'as parlé dans la radio téléclaire, moi t'as parlé pour ton message qu'on soute tous bas même bas au Quazadla. Pourtant nous deux, on me marquait Elizabeth parlé dans la radio, même je me t'avais là. L'aiment dormi. L'aime dormi, non vendu et de l'éclair, c'est bon, rivière de l'eau sale que m'ye. suis. mon ne mesdames bon qui vini y a servi bon rivière Et puis moi-même, moi suis mon je suis allé, je suis allé, je suis allé, ma suis de je pour moi je la allé, pour me prendre je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis ça avant suis allé, je suis allé, je et puis c'est souhait, je ma venu ou même ni Elizabeth nous tout détail dans radio a dit côté nous bon Dieu d'accord pour côté nous bon Dieu que nous pour vous nous vendre dans la radio nous même tout nous nous dans la radio sans barre bon Dieu quand dit attention parlez c'est temps de l'eau aller où qu'on ma de l'eau à pour de l'eau c'est dans la radio bon Dieu nous fait trois jours moi même tape dans radio nous « Je ne peux ça. Je ça. Je ne ça. Pour nous dire Dieu Dieu nous fait trois jours jeune dans le pays, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. seigneur pas d'accord pour me mélanger glossal, li Il fait me faire révélation, m' tout faire. Je ne peux pas faire ça. Je Et puis moi c'est nous même qui sommes dans la radio. Ou même avec, ou avec Elisabeth. Ouais, ouais qui Jean. bon Dieu Bon Dieu tout puissant pas grand. El pas révélé. ça. bien Beatrice, vous parlez trop sous le bon Dieu. Madame, vous passez. Excusez-moi. Vous parlez trop sous le bon Dieu. Bon Dieu, vous avez pour régler. Bon Dieu, vous avez pour régler. Nous entendons ce qu'on chante, ce qu'on chante. Ça fait, ça fait 6 août, glissé, si vous vous la glisser, Même si vous avez mauvais pas. Vous connaissez toutes les paroles, vous m'avez dit. Vous connaissez un pilot de monde pour le lever. Si tout protestant, protestant, vous ne connaissez pas le protestant. Le protestant ne parle pas lui-même. Mais je ne nous, pas comme ça, je ne pas protestant. Des protestants à partir de 99 jusqu'à 10 ans protestants mais 10 ans protestants mais toujours à faire plein effort pour me servir bon Dieu tout bon les bon Dieu eux et puis ils viennent prendre les retirer dans mi temps moi même pas protestant pas ni protestant pas ni catholique pas ni vaudouisant, sont servantes de bon Dieu sont envoyés de Dieu sont prophétesses de Dieu sont messagères de Dieu spécial béatrice vous faites trois pas tôt sur bon Dieu préparez-vous pour le grand jour du jugement Dans le doit pas nous notre jugement et bon même tout en bas jugement dans le droit nous, nous avons jugement ou même tout en bas de jugement. jugement dit, bonne parole dit la, dans 1 Pierre 4, 17, le jugement a commence commencé premièrement dans l'église. Mais c'est dans ça que nous sommes là, ou même tout en bas de jugement. Vous entendez Préparez-vous. Préparez-vous. Songez ça, dit, ni on même ni Pierre Richard, ni deux autres messieurs. Nous, tout n'a travail pour l'enfer. Jésus arrive, arrivé, puissance diable a fini. Oui. Oui, que eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, lundi mardi, c'est fête mort, fête mou, guédé. Et bien, moi-même, lundi mardi, c'est quoi ça ma C'est lourd, m'a lourd, de lourd de bon Dieu. C'est lourd, m'a lourd, bon Dieu. Bye, bon Dieu, gloire. C'est message, bon Dieu, m'a l'annoncé. M'a l'annoncé message, bon Dieu. Bah puissance, eh, ben, bon Dieu, qu'on va manifester. Pendant fête gede, fête des morts, c'est puis fête laisser. Et bien, c'est puissance, bon Dieu, qu'on va manifester.